Voici 30 utilisations surprenantes du dentifrice. Le dentifrice ne sert pas uniquement à laver vos dents, et sa composition fait qu'il peut avoir bien d'autres utilités surprenantes auxquelles vous n'avez sûrement pas pensé. Voici donc les 30 utilisations astucieuses du dentifrice qui vous aideront dans votre quotidien. 1. Reboucher les trous dans le mur avec du dentifrice. Vous voulez accrocher des photos au mur avec des punaises, ou vous souhaitez refaire la décoration de votre intérieur en y mettant vos nouveaux tableaux. Pas d'inquiétude, grâce au dentifrice vous pourrez reboucher tous les trous dans votre mur après les avoir enlevés. En plus d'être économique, vos murs seront comme neufs. 2. Réparer des CD ou DVD rayés avec du dentifrice. Vous ne rangez pas toujours vos CD et DVD dans leur boîte et maintenant vous ne pouvez plus regarder votre film préféré ou écouter un album que vous aimiez bien. Pour cela utilisez du dentifrice que vous appliquerez sur la surface à traiter en faisant des mouvements circulaires à l'aide d'un chiffon doux et non abrasif. Laissez reposer 5 minutes puis rincez abondamment. Votre CD ou DVD est maintenant de nouveau utilisable. 3. Nettoyez les joints du carrelage avec du dentifrice. Que ce soit dans votre salle de bain ou votre cuisine, les joints de carrelage peuvent commencer à s'encrasser avec le temps. Pour venir à bout de ces salissures, appliquez du dentifrice directement dans les joints que vous frotterez soigneusement à l'aide d'une brosse à dents à poils dur. Magique les joints de votre carrelage sont redevenus blancs. 4. Nettoyez les traces de crayon, stylo ou feutre de votre mur. Si vos enfants ont eu la bonne idée de laisser parler leur créativité en refaisant la décoration de vos murs à l'aide de crayons, le dentifrice peut certainement vous être d'une grande aide pour retrouver vos murs intacts. Attention à frotter le mur avec délicatesse en utilisant un chiffon doux et peu abrasif. 5. Enlevez les taches d'encre, rouge à lèvres ou maquillage sur vos vêtements. Pour faire disparaître des taches difficiles à enlever comme les taches d'encre ou de maquillage, appliquez du dentifrice sur les zones à traiter en les frottant. Laissez sécher le dentifrice qui va les absorber. Puis grattez le surplus à l'aide d'un chiffon sec. Ne mettez pas de l'eau sur la tâche avant que celle-ci soit déjà bien partie au risque de ne plus pouvoir l'enlever. Et pour plus d'efficacité, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois, jusqu'à ce que la tâche disparaisse complètement. 6. Nettoyer son fer à repasser la surface de votre fer a souffert avec le temps, afin de lui donner un second éclat Appliquez du dentifrice dessus en frottant à l'aide d'un chiffon propre. Puis rincez avec une éponge pour enlever tous les résidus. 7. Prévenir la formation de buée sur vos miroirs. Afin d'éviter la formation de buée sur votre miroir de salle de bain, étalez à l'aide d'un chiffon sec du dentifrice sur celui-ci en veillant bien à ce que tout le miroir ait été traité. Puis frottez jusqu'à ce qu'aucun résidu de dentifrice ne reste. Lorsque vous prendrez votre douche, la fine pellicule de dentifrice qui sera restée sur votre miroir empêchera l'apparition de buée. 8. Enlevez les boutons avec du dentifrice. Ce vieux remède de grand-mère vous aidera à enlever les boutons disgracieux, comme l'acné, qui se sont formés sur votre visage. Pour cela, appliquez une petite noisette de dentifrice sur les boutons que vous voulez voir disparaître, et patientez une heure le temps que le dentifrice sèche et fasse effet. Recommencez l'opération plusieurs fois si nécessaire pour faire disparaître totalement vos boutons. 9. Blanchir ses ongles avec du dentifrice. Utilisez du dentifrice pour retrouver des ongles blancs et éclatants après avoir enlevé votre vernis. Pour cela appliquez une noisette de dentifrice sur une brosse à dents à poils dur que vous utiliserez pour frotter vos ongles. Rincez vos doigts. Puis admirez le résultat. 10. Blanchir des ongles et doigts jaunis par la nicotine avec du dentifrice. Doigts jaunis dentifrice. Vous fumez régulièrement et vos doigts ont tendance à jaunir. Pour enlever les taches peu esthétiques causées par le tabac, frottez vos doigts et vos ongles avec du dentifrice comme si vous le faisiez avec du savon. Les agents blanchissants du dentifrice redonneront de l'éclat à vos ongles et vos doigts. 11. Nettoyez des phares de voiture avec du dentifrice. Vos phares avec le temps se ternissent et vous voulez les rendre plus propres Pour cela appliquez du dentifrice directement sur vos phares de voiture à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon. Puis frottez en faisant des gestes circulaires jusqu'à ce qu'ils redeviennent comme avant. 12. Nettoyez des bijoux en argent avec du dentifrice. Pour faire briller vos bijoux en argent et leur redonner de l'éclat, frottez-les avec du dentifrice à l'aide d'une brosse. Puis rincez vos bijoux à l'eau. 13. Enlevez les mauvaises odeurs de ses mains. Vous cuisinez régulièrement avec des oignons ou de l'ail et vous avez du mal à vous débarrasser des odeurs sur vos doigts Même si elles sont persistantes. Ces odeurs ne résisteront pas au dentifrice. Alors lavez-vous les mains avec du dentifrice en frottant énergiquement pour les faire disparaître. 14. Enlevez la buée des lunettes de piscine ou masque de plongée. Des lunettes de piscine ou un masque de plongée servent à voir sous l'eau. Or si vous avez de la buée sur les verres cela devient impossible. Pour prévenir la formation de buée, appliquez du dentifrice sur les verres de vos lunettes puis essuyez à l'aide d'un chiffon tous les résidus. La fine pellicule qui s'est formée sur vos verres empêchera l'apparition de buée. 15. Soulagez une petite brûlure. Il arrive de se brûler en cuisinant, et le premier réflexe à faire est de passer la main sous l'eau froide. Mais le dentifrice peut également vous soulager grâce au fluor qu'il contient. Appliquez généreusement du dentifrice sur la zone endolorie, et laissez agir quelques minutes. Votre douleur est maintenant apaisée. Et cette brûlure n'est plus qu'un mauvais souvenir. 16. Enlevez une tache de rouille. Vos objets en métal, votre électroménager ou bien vos vêtements présentent des taches de rouille difficiles à enlever. Pour faire disparaître la rouille appliquée du dentifrice sur les zones à traiter que vous frotterez à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon. 17. Enlevez le calcaire. L'eau courante est connue pour contenir du calcaire qui avec le temps fait des dépôts de tartre sur vos verres et tuyauteries. Pour vous débarrasser du calcaire sur vos verres, plongez les dents de l'eau chaude avec du dentifrice et laissez agir. Vos verres retrouveront leur apparence d'origine. 18. Nettoyez les semelles de chaussures. Les semelles de chaussures sont les premières à être salies et deviennent vite noires au fur et à mesure que vous marchez. Pour leur redonner leur couleur blanche, frottez-les à l'aide d'une éponge avec du dentifrice. Cette astuce fonctionne pour tous les types de chaussures. 19. Atténuer les rayures. Si certains de vos verres ou autres objets en plexiglas présentent des rayures peu profondes, vous pouvez les faire disparaître en appliquant du dentifrice directement sur les zones à traiter. Si certains de vos verres ou autres objets en plexiglas présentent des rayures peu profondes, vous pouvez les faire disparaître en appliquant du dentifrice directement sur les zones à traiter. 20. Nettoyez votre thermos. Que ce soit votre thermos ou tout autre récipient auquel vous avez du mal à laver le fond qui peut être encrassé par du tartre ou autre résidu. Mettez du dentifrice avec de l'eau chaude dans celui-ci puis secouez énergiquement jusqu'à ce que les résidus disparaissent. 21. Faire briller l'or et le diamant. Pour faire briller vos bijoux en or ou avec un diamant, frottez-les délicatement avec un peu de dentifrice pour leur redonner de l'éclat. Attention cependant à ne pas utiliser cette méthode pour vos perles. 22. Enlevez les taches de coloration. Vous venez de vous faire une coloration, et en sortant de la douche vous constatez que votre peau a pris la même couleur que vos cheveux. Pas d'inquiétude. Le dentifrice sera votre meilleur allié pour les faire disparaître. 23. Traces de verre sur une table. Certaines traces de verre ou autres liquides sur une table sont parfois difficiles à enlever. Pour vous aider, utilisez du dentifrice directement sur les zones à nettoyer pour faire disparaître les tâches. Celles-ci disparaîtront beaucoup plus facilement qu'avec votre produit ménager habituel. 24. Touche de piano jaunie. Au fil du temps les touches de votre piano ont jauni et vous souhaitez qu'elles retrouvent la blancheur d'antan. Pas de souci, frottez-les avec du dentifrice qui blanchira progressivement vos touches. 25. Calmez les piqûres de moustiques. Vous vous êtes fait attaquer dans la nuit par une armée de moustiques et maintenant il est impossible d'arrêter de se gratter. Pour calmer ces démangeaisons, appliquez une noisette de dentifrice directement sur les boutons de piqûre. Le fluor contenu dans le dentifrice calmera vos démangeaisons. 26. Nettoyer des écrans sales. Votre écran de téléphone est sale et vous voulez le nettoyer à fond Utilisez du dentifrice à l'aide d'un chiffon doux. Puis retirez bien tous les résidus avec un autre chiffon sec. 27. Nettoyez des ballerines. Vos ballerines ont souffert des nombreux mouvements que vous avez faits avec, et vous souhaitez leur redonner une seconde jeunesse Utilisez du dentifrice. En plus, il neutralisera les mauvaises odeurs. 28. Enlevez les taches de moquette. Pas évident de nettoyer une moquette facilement. Pour vous aider à venir à bout des salissures. Utilisez du dentifrice qui enlèvera les taches beaucoup plus rapidement. 29. Faire briller les chromes. Que ce soit pour votre voiture ou votre robinetterie, le dentifrice permettra de faire briller tous vos chromes. Utilisez un chiffon doux pour en appliquer, puis rincer. Attention toutefois à ne pas trop en abuser, car le dentifrice est légèrement abrasif. 30. Nettoyer ses portes de douche. Du calcaire et des salissures se forment sur les portes vitrées de votre douche au fil du temps. Pour en venir à bout, utilisez du dentifrice que vous appliquerez avec un tissu humide. Laissez agir un certain temps, puis rincez. Les traces les plus tenaces disparaîtront automatiquement. Si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Dites-moi, en commentaire quelle méthode avez-vous préférée. Et si vous avez d'autres astuces avec le dentifrice dites-le nous. À bientôt dans ma prochaine vidéo chers camarades.